Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment calculer euh, la somme des nombres de 1 à n de manière euh, récursive, avec une fonction euh, récursive. Donc voilà, la somme de, de n c'est la somme des nombres de 1 à n, S de 4, 1 plus 2 plus 3 plus 4, S de 50, 1 plus 2 plus blablabla, bla bla, 49, 50. Donc ça nous donne 1275. Donc on va regarder comment obtenir ce résultat avec euh, donc une de manière récursive alors pour calculer euh, la somme de manière récursive on va, on va utiliser cette idée là on va dire que voilà la somme de 0 c'est 0 hein, des nombres de voilà jusqu'à 0 c'est 0 et euh, lorsque n il est supérieur à, à 1 euh, on va dire que la, la somme de n c'est égal à n plus la somme de avec, obtenue avec n qui est, un de, qui est diminué de 1 D'accord euh, donc, pour calculer la somme de n, il faut connaître la somme de avec n-1. Alors, on regarde un exemple, hein, par exemple, pour calculer s de 4, bah on dit que c'est égal à 4 plus la somme de 3. Celle-là, on ne la connaît pas, donc il faut la calculer. Donc, la somme de 3, c'est 3 plus s de 2. On ne connaît pas s de 2. s de 2, c'est égal à 2 plus s de 1. Bon, J'appuie toujours cette formule-là. Hein. s de 1, on ne connaît pas. Donc, s de 1, c'est égal à 1 donc la valeur de, de n, plus S de 0. Là, S de 0, pour le coup, on connaît, ça vaut 0. Donc, on a obtenu ce résultat-là. Maintenant, on va pouvoir reprendre ce calcul ici. On va dire que, finalement, S de 1, c'est 1, plus S de 0, 0. Donc, ça nous donne la valeur 1. Une fois qu'on a obtenu S de 1, on va pouvoir faire ce calcul-là. On va dire que S de 2, c'est égal à 2, plus S de 1, donc plus 1. Donc, c'est égal à 3. De la même manière, on va calculer S de 3, S de 3 égale 3 plus S de 2, 3, d'accord, la valeur de N plus S de 2, et on va enfin pouvoir faire le calcul de S de 4, qui est égal à 4 plus S de 3 égale 10. Donc on a obtenu notre résultat. Donc ça c'est le calcul de manière récursive, donc il faut bien comprendre ça, ça c'est une, une des difficultés, et une fois qu'on a compris ça, après on a une formule à mettre en place, donc une condition de départ, euh, la formule de, de récurrence et euh, donc euh, avec euh, une condition toujours, euh, voilà pour ne pas appliquer euh, cette formule là de manière euh, infinie. Ici, bah, on va faire ça avec une fonction, donc notre fonction lui donnera la valeur de n, donc on cherche à calculer la somme et on devra obtenir comme résultat s de n. On va appeler le, cette fonction somme rec, euh, donc le prototype en C, hein, on, on a n qui il faudra qu'on donne euh, comme argument et on obtiendra euh, int comme, euh, comme résultat. Alors on va faire ça avec code blocks. On va se donner un nouveau euh, projet. Hop, voilà. On se crée un projet console c'est du C. Voilà. Et puis on va l'appeler récur, récursif par exemple. Voilà. Ça arrive. On va dans le main. Donc nous ce qu'on cherche à faire c'est demander un nombre à l'utilisateur, récupérer ce nombre, donc ce nombre il faut que ce soit un entier, on va stocker ce nombre dans une variable entière, on va l'appeler n, donc là on fait le scanner de n, et ensuite il faudra qu'on affiche le résultat, donc somme égale, et là il faudra qu'on fasse appel à, euh, à notre fonction euh, récursive alors notre fonction récursive, on va reprendre le, le prototype de cette fonction on a dit que ça nous donnait comme résultat un entier qu'elle s'appelait sumRec et euh, un unique argument de type int donc ici on va dire que c'est sumRec on lui donne comme argument le, le n qu'on a saisi plus haut alors maintenant on va se définir euh, notre fonction donc on, on l'a appelé voilà, on va la définir, donc on va appeler par exemple on va le faire, va le faire en donnant en nommant son paramètre local, on va l'appeler nb. Voilà, alors qu'est-ce qu'on veut faire Donc on veut on, on sait qu'il euh, faut qu'on fasse un test en fonction de la valeur de, de nb. On sait que si nb il est égal à 0, il faut qu'on retourne 0. Donc quand c'est 0, la somme c'est 0. Et sinon, on a dit Ah, bah c'est simple, on va retourner qu'est-ce qu'on va retourner On va retourner la valeur de nb, donc qu'on qu connaît, plus on va demander à refaire un deuxième, un deuxième calcul. là. On va dire on va faire somme règle de nb moins 1. Donc voilà, alors là on va sauvegarder ça, on va faire un petit test pour voir euh, si ce qu'on a codé c'est bon, Donc on compile, tout est ok, et on lance, alors on va faire un premier essai euh, avec le nombre 4, voilà ça nous donne bien 10, super, et on va faire un deuxième essai on avait dit avec un nombre 50, on y va. Et on trouve bien 1275. Donc apparemment, on s'est bien débrouillé. On a réussi à créer notre fonction euh, euh, qui va calculer de manière euh, récursive euh, notre somme. Donc euh, bah, sur ce, on est super content parce que euh, on, a, on a tout réussi. Donc euh, je vais pouvoir vous remercier pour votre attention et, et vous dire à bientôt. Au revoir.